Chelou. Quoi Tu savais, toi, que la pilule, ça faisait grossir les meufs euh, Non. Euh, moi, je savais. Alors, hey, tu devrais dire à ta meuf qu'elle arrête, hein, t'as vu son boule. Et les seins de ta mère, c'est la pilule aussi Ah, c'est ça Ah ouais Par contre, toi, t'as pas besoin de la pilule pour être un gros lourd